On est en pleine actualité avec euh, mes deux invités puisqu'on va parler de cybersécurité. Bonjour Fabrice Kozik. Euh, bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes euh, cofondateur et directeur général de euh, Serenicity. Bonjour Sébastien Garneau. Bonjour. Bienvenue, fondateur de la Cyber Task Force. Vous nous expliquerez euh, dans un instant de, de, de quoi il s'agit. Euh, Pleine actualité, évidemment, parce que euh, la, la crise Covid, le, le, la généralisation du télétravail, ça a fragilisé pas mal d'institutions de, de, et d'entreprises. Oui, clairement. Euh, il faut bien appréhender que euh, les attaquants sont euh, aujourd'hui structurés euh, de manière industrielle. Euh, C'est euh, 1000 milliards de dollars dans le monde d'attaques et de préjudices et qui attaquent tout type euh, d'organisation, aussi bien des petites entreprises, des hôpitaux, euh, des mairies, euh, mais aussi... Euh, les serveurs du CNED qui euh, bah, évitent de, empêchent de travailler euh, oui, les euh, lycéens et, et, et, et, et les collégiens. On a vu ça, effectivement. Et, et donc, vous, vous proposez avec euh, Serenity un certain nombre de, de solutions à ces entreprises, à ces institutions Tout à fait. Notre créneau, en tant que jeune entreprise innovante, est de faire de la cybersécurité de précision. Euh, L'objectif est de protéger euh, ensemble à l'ère numérique parce qu'aujourd'hui, euh, les systèmes existants sont dépassés. L'actualité le, le démontre tous les jours. Euh, on a créé deux, un système qui s'appuie sur deux choses. Mmh. Automatiser la, la réponse euh, aux différentes attaques euh, pour faciliter euh, cette rémédiation, mais aussi simplifier la compréhension euh, par deux mécanismes. Un euh, outil de supervision, contrôle, qui fait une cartographie pour savoir d'où vient la menace, mmh. mais aussi une cybermétéo. Ça, c'est un, un, un de nos cinq brevets. météo, c'est étonnant, ça. Et oui, parce qu'aujourd'hui, euh, savoir que dans votre entreprise, vous avez une tornade sur euh, l'ordinateur euh, de la comptabilité ou celui des ressources humaines, vous avez des données personnelles critiques, mmh. eh bien, c'est important plutôt que de se dire tiens, j'ai une alerte euh, sur un, un mécanisme classique. Donc, on veut vraiment démocratiser pour simplifier et faire prendre conscience au plus grand nombre de, de ces menaces. Mmh. Donc, automatisation d'un côté et euh, prise de conscience de, euh, de l'autre. Peut-être d'un mot parce qu'on reviendra sur la, la prise de conscience, mais sur l'automatisation, euh, comment, comment ça marche Qu'est-ce que vous apportez de plus Alors, on apporte en fait une, une dynamique euh, permanente où on apprend en permanence, euh, 24h /24, 7 jours sur 7, les menaces, les nouvelles menaces. Euh, on travaille d'ailleurs avec la direction centrale de la police judiciaire, hein, mm -hmm. la, la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, sur ces sujets, ils nous fournissent leurs éléments, on leur fournit nos éléments, et on redescend ces, ces, ces, ces marqueurs euh, dans l'entreprise, à l'entrée du système d'information, soit sur des boîtiers très simples à installer, c'est un vrai axe de développement, soit sur des systèmes virtualisés pour eh bien, comparer les flux entrants et sortants. Mmh. Et quand on voit que ça matche avec ces menaces, on bloque, c'est la première des choses, on informe et on permet de réparer ces problèmes. Alors euh, Sébastien Garneau, vous êtes le fondateur de cette Cyber Task Force. Euh, c'est quoi exactement La Cyber Task Force, ça rassemble des élus. Euh, des entreprises innovantes et des acteurs euh, de l'État. Et mmh. l'idée, c'est de se mettre ensemble parce que chacun a une partie de la réponse à apporter, justement, dans, dans cette nécessité euh, de sensibiliser, d'éduquer et de faire progresser, en fait, finalement, les citoyens et les organisations. Mmh. Et donc, initiative vient d'intégrer la, la Cyber Task Force. Cette, euh, cette cartographie, là, cette cyber météo, c'est un vrai plus euh, c est, c est, Pour nous, c'est justement ce qu'on recherche. Euh, ce qui est compliqué avec la cyber, c'est de donner une image, de le rendre lisible, mmh. de le rendre visible. Et vous voyez, la cybermétéo, on, on connaît tous, on oui. suit tous. Donc du coup, savoir qu'on a un orage ou savoir qu'il fait beau, on n'a plus besoin finalement d'avoir euh, la connaissance technique de la cyber. Et aujourd'hui, la cyber, elle est enfermée dans cette technicité qu'un chef d'entreprise, qu'un maire euh, ou qu'un élu de la République euh, n'a ni le temps ni la nécessité d'avoir. Est-ce qu'il y a aussi des tabous à, à, à faire tomber C'est-à-dire que c'est compliqué pour une entreprise qui a été attaquée de, de, de communiquer. Est-ce que c'est bien de ne pas communiquer, d'après vous Alors, la question de la communication, elle est centrale. Et au mmh. contraire, on l'a vu avec OVH. OVH fait, euh, a, a eu un incident qui mmh. n'était pas un incident cyber, mais a beaucoup communiqué. Parce que ça donne de la confiance. La transparence dans le numérique, mmh. c'est aussi le vecteur de confiance. Donc, il faut communiquer, mais il ne faut pas communiquer n'importe comment. Euh, et là, c'est de la communication de crise en, en, pendant euh, l'attaque euh, mais le mieux c'est de prévenir et pour prévenir on a des outils et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir sérénicité avec nous et, et vous euh, on est vraiment en pleine actualité il euh, y, y a un un parquet spécialisé qui vient d'être euh, créé par le ministère de la Justice, c'est ça Alors, il n'est pas créé, il a été demandé euh, par le Parlement, par une commission spécifique, euh, oui. parce qu'effectivement, comme il y a une explosion de, des victimes, en fait, hein, le, vous parliez du télétravail, euh, oh. on a ouvert tous les réseaux, et donc on a beaucoup d'attaques des hôpitaux, des mairies. Et donc, la, la question euh, de la poursuite des auteurs se pose, et donc il faut renforcer la justice. Il faut renforcer les entreprises, les citoyens et les institutions, mairies, justice. Donc, ce cyberparquet qui est proposé, euh, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, il existait, ils étaient trois. Euh, là, il y a une demande de le renforcer avec des moyens. Mmh. Est-ce qu'il faut, euh, parce que là, on parle un peu de, de, des politiques publiques, est-ce qu'il faut une campagne de communication euh, autour de, euh, justement, de la, de la cybersécurité et de la... Euh, nécessité de, de bien communiquer pour une entreprise, notamment quand elle est attaquée C'est indispensable. Euh, le président Emmanuel Macron a annoncé un plan d'un milliard euh, mm -hmm. il y a deux mois. Euh, ça a donné un élan. On a un outil très très utile qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr et qui est aux côtés des entreprises, euh, des PME surtout, hein, parce que ce sont les petites entreprises qui, qui sont en difficulté. Et puis euh, ensuite, on a des professionnels de la communication euh, vers lesquels il faut se tourner. Donc une communication publique pour la prise de conscience. Il n'y a pas mieux qu'un ministre pour faire prendre conscience à, à, à une mmh. société qu'on a un problème qui n'est pas devant nous, qui est en ce moment et il ne faut pas tarder, effectivement. Vous êtes une jeune entreprise, vous l'avez dit, créée il y a combien de temps Nous fêterons nos trois ans en euh, mois de juin. Et donc, intégrer la, la, la Cyber Task Force, qu'est-ce que ça représente pour vous Mais Ça nous donne l'opportunité de démontrer euh, qu'il y a euh, bah, des lacunes aussi dans euh, la filière euh, qu'on appelle de l'IT, hein, les, les, les acteurs qui fournissent des solutions. Mais en fait, aujourd'hui, ils fournissent des solutions qui ne sont parfois euh, pas adaptées à, la, à ces nouvelles menaces. Et de faire cette démonstration par une cartographie, par... Des cas très concrets hein, qui, qui permettent de, de, trai de traiter. On a l'exemple d'une entreprise, la plasturgie, 30 ans d'existence, bloquée complètement. Elle n'a pas porté plainte, elle, elle, elle a juste re remis en service son informatique. Pourtant, elle était toujours contaminée. On a pu le démontrer. Mmh. Et donc, avoir à la Cyber Task Force une, une chambre d'écho, de ces éléments du terrain nous sont primordial pour faire évoluer l'ensemble, euh, aussi bien les politiques que euh, le marché euh, euh, au service du citoyen et des entreprises. Voilà, c'était l'écosystème de la cybersécurité. Merci à tous les deux.